Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ben, je vais commencer un nouveau truc. Ça va être tous les jours je me poser une question sur One Piece. Et euh, le lendemain ou dans la prochaine vidéo, j'y répondrai. N'hésitez pas à mettre la réponse en commentaire si vous l'avez trouvée. Et sur ce, c'est parti Première question. Placez ces cinq personnages selon leur ordre d'arrivée dans la Don Quichotte Family, du plus ancien au plus récent. 1. 2. Très bol. 3. L'eau. 4. Senior pink. 5. Viola. A vous de jouer. Si vous avez la réponse, écrivez-la en commentaire. Sinon, réponse dans la prochaine vidéo.